L'agence Logéome de Lille est la toute première du réseau immobilier indépendant nordiste à se doter d'outils digitaux perfectionnés. À l'intérieur, une table tactile permet de géolocaliser les annonces sur Internet et de les consulter en ligne avec une visite virtuelle des biens à 360 degrés. À l'extérieur, un écran tactile permet aux passants de faire des recherches, sans oublier un autre écran à affichage dynamique qui diffuse des informations en continu. Des outils qui facilitent la recherche immobilière. Pour l'agence, c'est un gain de temps. Ça évite en deux fois de faire des, des déplacements inutiles. Le client peut prévisualiser en amont, valider sa visite et on se déplace à ce moment-là. Pour l'acquéreur, c'est un gain de temps en sélection. Plutôt que d'aller faire des visites de découverte, il peut découvrir directement via la, la technologie qu'il y a dans l'agence, prévisualiser le bien et, euh, et se projeter un peu plus facilement. Et pour le vendeur, c'est également un gain de temps. On évite de le faire déplacer inutilement sur des visites qu'on pourrait faire de découverte client. Une nouvelle expérience digitale conçue à partir des besoins des clients. Les gens sont de plus en plus digitalisés, euh, demandent de plus en plus d'outils digitaux pour pouvoir un peu euh, monter leur projet immobilier. Donc le, le pro, la première raison est partie de, de ce constat. Euh, les gens veulent de plus en plus de, de photos HDR, de photos 360 degrés, de géolocalisation chose qui était impensable il y a encore quelques années. Donc tout simplement, on a répondu à la demande de nos clients en matière d'achat immobilier. Ces outils digitaux devraient bientôt apparaître dans les autres agences du réseau Logéome.